Bonjour à tous. Donc, euh, on va démarrer. On a laissé trois petites minutes d'attente. Alors, je voulais d'abord vous dire à tous de qu'on était très heureux de vous avoir tous euh, à ce webinaire. Et puis, je vais vous demander de couper votre micro. Mais en fait, je vois que tout le monde l'a fait parfaitement. Donc, j'ai rien du tout à vous dire. Euh, du coup, je vais commencer simplement avec une petite présentation d'une minute de talent, mais vraiment une minute, juste si éventuellement certains ne connaissent pas encore. Euh, Talent. Donc, euh, Xavier, si c'est toi qui partage, tu peux juste passer à la slide suivante. Donc, Talent, c'est un groupe français qui, euh, qui accompagne, qui met en œuvre et euh, qui conseille les entreprises dans leur transformation. Talent a été créé il y a maintenant 17 ans et compte plus de 3000 consultants, dont plus de 2000 qui se situent en France, vous aviez euh, de, on intervient dans la quasi-totalité des secteurs d'activité euh, aujourd'hui. À l'origine, Talent était, était très porté sur l'énergie et la finance. Aujourd'hui, on s'est diversifié de, de, depuis 17 ans et on intervient sur un peu tous les secteurs d'activité. On intervient, nos, nos missions, elles se tendent sur, sur tous les besoins autour de, de projets de transformation, que ce soit euh, du conseil amont avec de bonnes expertises métiers sur ces différents secteurs d'activité mais aussi après sur tout ce qui est gestion de projet, AMOA, expression de besoins, euh, conduite du changement, et puis aussi sur des volets un peu plus techniques, que ce soit sur l'intégration de solutions du marché, donc via nos, différentes, euh, nos différents partenariats avec les éditeurs de solutions du marché, mais aussi sur des, euh, des technologies innovantes sur lesquelles on investit depuis plusieurs années, dont notamment les quatre thèmes qui sont l'intelligence artificielle, l'IoT, la blockchain et le big data sur lesquels on a de réelles expertises et de, de réels cas concrets. Euh, aujourd'hui, Talent est implanté dans neuf sites à l'international et huit sites en France, dont celui de Bordeaux, qui a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui compte aujourd'hui euh, 25 consultants. Voilà pour la petite présentation très brève. Et du coup, je vais laisser euh, la parole à Xavier et Jules pour la suite sur le RPA. Oui, euh, bonjour à tous. Vous m'entendez bien vous m'entendez bien Pierre C'est ok. Eh bien c'est parfait. <rire> Donc aujourd'hui on va vous parler un petit peu de la RPA, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est vrai que c'est un acronyme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. RPA ça veut dire robotic Process Automation, et c'est vraiment un nouveau levier technologique, il faut le voir comme ça, comme un levier technologique qui permet d'améliorer la productivité et la qualité de vie de vos collaborateurs. Donc, je vais juste revenir rapidement sur une petite définition et puis euh, pour vous expliquer un peu plus en détail euh, ce qu'est la RPA. Et, euh, derrière, on pourra enchaîner sur des cas peut-être un peu plus concrets et euh, finalement échanger avec vous sur euh, si vous avez des questions euh, ou autres. Donc, la RPA, comme je l'ai dit, c'est un levier technologique qui permet d'automatiser de, euh, des actions, des euh, actions utilisateurs en reproduisant en fait le geste que les utilisateurs font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir traiter ou manipuler de la donnée, échanger entre différents systèmes d'information ou entre différentes applications, communiquer en interne ou à l'externe, mais on vient bien se positionner au-dessus du système informatique existant, donc on ne vient pas impacter vos différentes applications. Euh, ni l'organisation, ni vos process. On vient se positionner au-dessus en utilisant euh, l'ensemble des euh, interfaces existantes. C'est-à-dire que là où on va se différencier par rapport à des automatisations dites plus classiques, c'est qu'on ne va pas demander euh, aux applications de venir euh, pouvoir, euh, modifier leurs interfaces, de, devenir, de devoir venir rajouter des API, des connecteurs ou des flux. On va venir utiliser les interfaces existantes soit API ou batch ou flux, euh, si vous en avez. Mais s'il n'y en a pas, on va venir utiliser les interfaces que vos utilisateurs utilisent au quotidien, que ce soit sur SAP, sur Oracle, sur une application web, sur un client lourd. On va venir impacter en fait, directement les, euh, ces différentes interfaces. Aujourd'hui, on va différencier les types d'automatisation sous trois, gros, euh, trois grosses familles. On va d'abord avoir les, tout ce qui va être robot euh, assisté, dit AT&D d'RPA. Vous allez potentiellement retrouver les deux termes. Ça va vraiment être de l'automatisation en fait, qui, euh, euh, qui va venir en lien direct avec l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui va être à l'origine des différents déclenchements. C'est des automatisations qui vont venir euh, interagir avec l'utilisateur en lui demandant des confirmations, en lui affichant des choses à l'écran, en lui euh, présaisissant du travail. C'est de ce type d'automatisation c'est euh, celle qu'on revoit par exemple sur les centres d'appel ou, ou autres lorsque vous, vous décrochez le téléphone et que euh, bah, différents assistants vous permettent de, de consolider euh, l'ensemble des informations liées à l'appel entrant récupérer une fiche d'un client, récupérer son historique, etc. Donc c'est vraiment des automates qui vont tourner sur le poste de l'utilisateur et qui vont venir euh, l'aider dans son travail au quotidien. À côté de ça, on va avoir euh, une deuxième famille d'automatisation qui est la Unattended RPA. Donc là, ça va vraiment être des robots totalement autonomes, qui vont être capables de traiter un, un processus ou un cas de, du début à la fin, de, de manière euh, autonome et en back-office. C'est-à-dire que là, c'est des robots qui vont être capables de se déclencher. sous base d'un événement X que ce soit la réception d'un mail, le dépôt d'un fichier, que ce soit à intervalles réguliers ou à heure fixe, ils vont être capables de se déclencher et de venir euh, effectuer euh, les tâches qu'on aura, qu on aura euh, prédéfinies. Ensuite, on va avoir une autre famille hein, qui va être la partie cognitive RPA, ou euh, smart automation, smart RPA. On va avoir plusieurs termes pour la qualifier. Ça va vraiment être euh, le liant, entre cette technologie RPA et l'ensemble des leviers technologiques existants aujourd'hui sur le marché, qui ont des connotations plus intelligentes, comme l'intelligence artificielle, la partie OCR, etc. là, on va du coup pouvoir venir lier toute la puissance de la RPA, qui est vraiment de venir automatiser, de venir exécuter. Sa grande force est de pouvoir exécuter des actions. On va pouvoir venir lier ça avec d'autres forces, d'autres leviers technologiques, comme par exemple la partie OCR, qui est la partie reconnaissance du coût de caractère. Donc ça, ça va être fortement recherché lorsqu'on va vouloir venir automatiser ou lire des PDF, des factures, des, des bons de livraison, des lettres, l'ensemble de documents papier, pour pouvoir ensuite l'automatiser dans un dans un processus donné. Donc tout ça, c'est vraiment, ça va être, quand on va vouloir venir automatiser, ça va vraiment être une succession de tâches prédéfinies en fonction d'informations précises et identifiées en amont, qui vont permettre de constituer un workflow, un chemin avec l'ensemble des actions que l'automate va être en mesure d'exécuter. Jules, je te laisse euh, la suite. Oui, ça marche. Donc, euh, vous l'aurez compris, la RPA, en fait, c'est euh, vraiment un, un, un assistant qui va vous fournir en fait, une main de virtuelle pour votre organisation, pour un service, sans modifier ou impacter les systèmes informatiques existants. C'est bien une technologie qui est non intrusive et qui se, et qui se positionne vraiment en, en amont de vos systèmes, comme une, une brique, euh, brique au-dessus de vos systèmes d'information. Donc, ce qu'il faut savoir sur le, la robotique process automation, c'est que c'est une, une technologie, un nouveau levier technologique, certes, qui date d'environ, euh, qui date des années 2013. Euh, donc, c'est relativement nouveau. En revanche, ça s'appuie sur des technologies qui, sont, euh, qui ne sont pas nouvelles. Euh, le démontre notamment euh, la capture de données depuis des écrans, ce qu'on appelle le screen scrapping, euh, qui est une technologie qui est largement utilisée. La RPA va simplement l'intégrer notamment en, euh, en l'utilisant sur, euh, sur des pages web, sur des clients lourds, etc. Euh, donc elle, elle peut intégrer déjà du screen scrapping, elle est capable aussi d'aller automatiser euh, un certain nombre euh, d'activités, que ce soit dans la navigation sur des outils, des clients lourds, des pages web, on l'a dit, ou des, des environnements virtualisés. Donc euh, ça, ce n'est pas nouveau non plus, hein. les, les macro Excel font très bien leur travail, euh, quand on est sous Excel, et elles permettent aussi euh, d'avoir un petit mode d'enregistrement euh, pour pouvoir répéter plusieurs actions. Donc ça, c'est également intégré euh, dans, dans la RPA, mais ça va permettre aussi de faire des activités qui sont euh, aussi plus larges, euh, notamment sur la reconnaissance intelligente d'images. Donc on a parlé d'OCR, Optical Character Recognition, qui vise euh, notamment à aller extraire de l'information de documents et les rendre intelligibles pour le système d'information pour pouvoir, derrière, faire d'autres procédures. Euh, donc, ce qu'il faut savoir sur ces, ces, ces, différentes, euh, ces différentes technologies aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a plusieurs éditeurs sur le marché qui vont prôner euh, plusieurs, euh, plusieurs bénéfices. Euh, aujourd'hui, si je vous le fais rapidement, le marché de la RPA, euh, c'est euh, environ... Euh, donc en 2018 c'était 850 milliards de dollars en termes d'achat de licences. Euh, les prévisions du Forester pour fin 2020 sont plutôt à, donc c'était 850 millions de dollars en 2018 et sont plutôt de 7,7 milliards de dollars euh, à fin 2020. Donc c'est un marché qui est en pleine effervescence. Sur le marché aujourd'hui on, on, on a trois leaders que sont euh, UiPath, Automation Anywhere et Blue Prism. Donc tous ces éditeurs prônent à peu près les, les mêmes euh, les mêmes bénéfices. Euh, à la fois, euh, les projets RPA vont euh, s'étendre sur euh, des, des durées, des jalons relativement courts, c'est-à-dire qu'on va obtenir un retour sur investissement euh, inférieur généralement à un an. On, a, on peut avoir de bons retours sur investissement à partir de six mois en fonction du processus qui a été choisi pour automatisation. De manière générale, on va obtenir de la cohérence, de la standardisation dans les processus euh, qui ont été choisis pour éliminer toutes ces variations qui peuvent être liées notamment à du traitement humain. Bah, quelqu'un qui fait du copier-coller, quelqu'un qui va faire de la saisie. En effet, euh, on, est tous, euh, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Là où la RPA va, va vraiment, une fois que le processus est qualifié et que l'activité est bien définie, ne plus faire d'erreurs et euh, vraiment euh, gagner en, en qualité vraiment dans l'exécution, en qualité dans l'exécution. La, dans la, dans la RPA permet en général de, de, de tracer, de journaliser pour qu'on puisse derrière tirer tous les enseignements des, des exécutions automatiques qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a tout un environnement, on a tout un écosystème qui permet de, de, de loguer les différentes erreurs qu'on a rencontrées pour pouvoir euh, gérer ou non les exceptions qu'on rencontre. Ça, c'est une partie qui est, qui est généralement très importante, et il faut bien la souligner. Euh, pour ce qui est des, des économies, de la productivité, euh, en général, en fonction des processus et comment ils ont été choisis, ça dépend aussi des objectifs qui auront été visés hein, via, via l'utilisation de la RPA. Soit on est en général plutôt sur euh, la réduction de coûts, soit on veut plutôt euh, toucher des éléments qui sont moins, euh, moins tangibles, comme gagner en qualité de données, comme euh, libérer du temps pour les collaborateurs. Ça, c'est plus, plus compliqué à évaluer. Mais en général, euh, les, les processus qui sont sélectionnés pour automatisation après automatisation, on est capable d'afficher de, de, des réductions euh, euh, de coûts dans, le, dans la chaîne de valeur qui sont de l'ordre de 20 à 40%. Ça peut aller au-delà et ça peut aller en deçà en fonction du, du, du processus qui a été choisi. Euh, enfin, euh, un, autre, euh, un autre bénéfice qui est, qui est prôné par les éditeurs, c'est que bah, vous allez avoir... Euh, une fiabilité du, du service, une fiabilité du traitement. Un robot est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Euh, bien sûr, dans les limites de la disponibilité des systèmes qui constituent votre euh, qui sont qui constituent votre votre système d'information client. Euh, nous, en tout cas, sur la base de toutes ces de toutes ces tous ces bénéfices qui sont prônés par les éditeurs. Euh, on, a, on, a, on a émis un certain nombre de convictions euh, sur, ces, sur tous ces bénéfices et on, on en a noté en tout cas quatre qui sont très très importants euh, et qui permettent vraiment d'accélérer les, les, les services de votre organisation le premier c'est d'améliorer l'exécution d'un processus en effet un, un robot, un assistant virtuel va être capable euh, d'exécuter de, de manière plus fiable plus rapide les actions qu'un humain il va être en capacité aussi, toute la RPA va permettre d'augmenter les capacités de l'entreprise dans la mesure où vous allez avoir une main d'œuvre virtuelle qui va euh, pouvoir euh, en effet gérer de la scalabilité, gérer des traitements de charge euh, quand on a des pics de charge, etc. De garantir une qualité de données qui est, qui est, qui est bonne, grâce euh, notamment à la standardisation du processus euh, et, euh, et la, la co-création en tout cas du du, de l'automatisation avec vos utilisateurs. Et enfin, le dernier point qui est très important, c'est la revalorisation de l'expérience collaborateur, où là, euh, cette, cette technologie permet vraiment de, de, de décharger un certain nombre de collaborateurs d'actions qui, qui, qui, qui prenaient énormément de temps à faire auparavant et qui peut leur permettre, en effet, de, de se donner du temps pour faire d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Xavier, je te, je te laisse enchaîner peut-être sur les, les démonstrations. Pas de soucis. Donc l'idée là, c'était de euh, après ces, ces, ces définitions et puis euh, avoir listé les différents bénéfices, c'est de rentrer un peu plus dans le concret et de vous donner un petit peu un cas d'usage qu'on peut retrouver euh, régulièrement dans différentes organisations. Ça va être les, les problématiques de, de ressaisie. C'est-à-dire que on se rend compte que dans beaucoup de, de services et de, pour beaucoup d'applications, on a encore de, de, des actions manuelles qui sont de à partir d'un fichier structuré, un fichier Excel, un, un PDF, une facture, comme on l'avait vu précédemment, de devoir aller venir saisir ces informations dans, dans un outil. Là, la RPA a tout son sens, puisque ça va être des actions vraiment qui, structurées sur lesquelles on va pouvoir clairement identifier un workflow, un process et des listes d'actions qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Là, sur ce premier exemple qu'on qu souhaitait vous montrer, c'est un exemple assez simple qui est de partir de différentes informations qu'on va avoir dans un fichier Excel pour venir saisir tout ça dans un formulaire qui est, qui est sur une, une, page, une page web. Donc Ici, on part sur le principe de lancer manuellement le robot. C'était l'action qu'on voyait. Le robot va ouvrir lui-même un navigateur et donc euh, va lire en arrière-plan les différents fichiers Excel pour venir saisir. Tout ça de manière automatique avec euh, l'avantage on voit aussi c'est qu'il n'est pas totalement euh, strict sur le format des pages. On voit qu'il est capable de s'adapter aussi en condition près que le libellé des différentes zones soit capable fixe et soit identifiable. Il est capable de s'adapter euh, euh, euh, différents euh, changement sur l'écran. Donc là, on a vu, euh, pour représenter par rapport à une action plutôt manuelle, on avait euh, une dizaine euh, de lignes dans le fichier Excel qu'il fallait venir saisir ici sur, euh, sur ce formulaire. On voit bien le gain euh, de temps, euh, c'est-à-dire que c'est un, une action qui n'est pas sans valeur ajoutée, qui, qui fait perdre plus de temps euh, aux équipes coach chose aujourd'hui. Le robot est totalement capable de faire ça euh, à haute fréquence, on peut aller encore plus vite que, que ce qu'on a montré ici, euh, avec un niveau de qualité euh, et un, un taux d'erreur euh, très faible, puisqu'on est certain que le robot copiera toujours de la même manière les informations et stockera toujours de la même manière les informations euh, dans la bonne case. Il ne va pas se tromper, il ne va pas rater un copier-coller, il ne va pas décaler d'une case, ou d'une ligne, il ne va pas oublier une ligne. Voilà. On est certain euh, de pouvoir... Euh, saisir l'intégralité des, des informations dans l'outil. Donc là, c'est un exemple assez simple avec un formulaire qui est relativement fixe, avec une dizaine de zones uniquement. Et là, l'idée, ça serait de vous montrer, je reviens ici, un cas concret, c'est-à-dire réellement des choses qu'on qu qu voit chez... chez chez nos clients euh, qui euh, portent sur de la saisie. Ici, on était sur euh, un, une saisie dans Oracle, hein, donc euh, des Smart Forms, je ne sais pas si, si vous connaissez, mais donc c'est vraiment là, on est sur un niveau de paramétrage pour euh, intégrer l'ensemble des templates, des formulaires intelligents qui pourront être euh, réutilisés ensuite euh, sur la solution. Et donc, on a un énorme fichier Excel qui contient des centaines de lignes et puis euh, des dizaines de colonnes et il faut venir renseigner tout le paramétrage dans Oracle, avec des, parfois des problématiques de devoir le refaire à une montée de version, de, de devoir le refaire en fonction des environnements, etc. Donc là, on va voir que forcément, Oracle a une interface utilisateur qui est un peu plus complexe que ce qu'on avait vu avant. Donc là, on a le fichier Excel en entrée. On va, de la même manière, on va exécuter du coup. Destin virtuel va ouvrir le navigateur, va se connecter à Oracle via des identifiants qu'on aura présélectionnés. Les identifiants, ils seront stockés, cryptés, avec tout le niveau de sécurité nécessaire. Et on est capable de venir naviguer, du coup, dans l'application pour venir ici arriver sur la bonne page qui est la création des formulaires et venir enrichir l'ensemble du formulaire à partir des données qu'on aura pu lire dans le fichier Excel. On voit qu'on est capable, ce qu'on avait vu, c'est de copier-coller des zones, on est capable de cliquer pour activer des coches, d'ouvrir des pop up d'aller sélectionner des informations à l'intérieur d'une pop-up. On est capable, euh, normalement, de reproduire l'ensemble des gestes qu'un qu utilisateur euh, serait à même de devoir réaliser sur cette, sur cette interface. Donc là, on voit qu'il euh, qu passe un une ligne suivante du fichier Excel, et il est capable de traiter comme ça l'intégralité du fichier Excel. Là, sur cet exemple, on est sur une application web. Cette automatisation est totalement possible aussi sur des clients lourds, qui ce soit Oracle, SAP ou autres. On est capable de venir identifier dans n'importe quelle application, web ou une application bureau plus standard, les zones de l'écran sur lesquelles on doit venir interagir, euh, sur lesquels on doit venir cliquer, sur lesquels on doit venir lire du texte ou écrire du texte. Ce qui est important aussi sur euh, la partie automatisation, c'est qu'on ne va pas totalement déléguer euh, l'intégralité du process à, à un automate sans, sans pouvoir le, le, le superviser et le suivre. Donc les bonnes pratiques, c'est vraiment que en parallèle de cette exécution, l'automate va vraiment venir enrichir et loguer tout ce qu'il fait, l'intégralité de ce qu'il a pu traiter, de ce qu'il n'a pas pu traiter. Il est capable de gérer, par exemple, des, des exceptions. On le verra sur, euh, sur le, la ligne suivante, où on essaie d'insérer un doublon et où, euh, du coup, le Oracle refuse la création de ce doublon. Le robot ne plante pas et euh, continue son traitement en logant, simplement qu'il n'a pas pu faire le, le traitement sur cette ligne. Donc voilà, là on voit qu'il y a une erreur, le robot interprète qu'il y a une erreur, euh, puis termine son traitement, il s'est euh, délogué de l'application pour fermer proprement l'ensemble des, des systèmes. Et là on voit que sur les euh, cinq lignes qu'on a essayé d'insérer, euh, dans le cadre de cette démo, on aurait pu en insérer 10, 100, euh, on voit qu'il y a un statut, Donc Là on l'a vu, on l'a voulu volontairement très simple et euh, très bref, mais on voit que sur les cinq lignes, on en a pu en traiter trois, trois qui étaient OK. Il y en a une qu'on a ignorée, parce qu'on avait peut-être des règles métiers aussi sur le fichier Excel pour dire que si telle colonne euh, ou telle ligne euh, contient telle valeur, on ne fait pas l'insertion. C'est vraiment des règles aussi métiers qu'on peut venir euh, intégrer euh, aux différents traitements. Et on voit bien que la dernière euh, ligne, euh, elle, elle a été remontée comme, euh, comme en erreur. Donc voilà, ça c'est vraiment un, un cas, deux cas d'exécution de, qui sont relativement simples, qui sont vraiment sur de la ressaisie d'informations en masse dans une application. Mais on peut ouvrir, il y a énormément de cas d'usage. qu'on a essayé de, de vous lister un petit peu ici. Alors en effet, les cas, cas d'usage que, que Xavier vous a présentés, euh, sont des cas d'usage assez simples où on navigue notamment dans des dans des dans des fichiers en input en tout cas des fichiers entrants qui sont des des fichiers Excel. On peut imaginer des cas plus complexes avec euh, aller naviguer sur des bases de données pour récupérer de l'information, aller les insérer ensuite euh, dans ces euh, dans ces différentes applications. En tout cas, l'idée de, de de ce slide c'était d'ouvrir sur d'autres opportunités et d'autres cas d'application qui font notamment intervenir ce qu'on qu vous a présenté en slide 1 sur la smart automation, donc qui font intervenir davantage de leviers technologiques comme euh, l'intelligence artificielle, euh, où on va retrouver de la reconnaissance d'images, de l'extraction euh, de, de texte à partir d'images, des chatbots, euh, des modèles de machine learning, etc. Donc le premier projet que je vais vous présenter, c'est pour un, un grand client du, du retail. Euh, donc euh, l'idée de, de ce projet, c'était euh, notamment d'aller automatiser tout et de digitaliser une partie euh, des, des documents du service encaissement, donc une équipe de 10 personnes qui traitaient au jour le jour euh, des documents qui sont des virements commerciaux mais qu'on pourrait apparenter à des factures. Euh, et donc, tous les jours, ils avaient leur rituel d'aller trier ces différents documents, d'aller les placer dans leur bannette pour aller les, les prioriser etc. et ensuite de pouvoir bah, extraire les bonnes informations pour pouvoir ensuite les insérer dans un outil. Là, ce qu'on a fait, c'est grâce aux technologies de reconnaissance de caractère, donc de l'OCR notamment, euh, on a pu définir des templates qui, euh, qui vont reconnaître automatiquement euh, les bonnes zones, les bonnes régions, pour pouvoir extraire l'information et la rendre intelligible derrière pour les systèmes d'information. Donc C'est là où, où la RPA intervient pour prendre le relais sur ces, ces éléments de sortie de, de, de l'OCR et aller intégrer ensuite ces informations, comme on a pu vous le montrer par exemple dans Oracle ou dans un autre outil. Donc ce qui nous a permis notamment de, de réduire les délais de traitement d'un document de 40% tout en ayant une, une, un taux de performance important sur la reconnaissance des, des informations qu'on qu devait, qu devait extraire. Un autre projet, donc euh, le projet en haut à droite de l'écran, sur la gestion de la relation client. Là, on a pu, euh, on a pu, euh, dans le cadre d'un projet qui était de, voilà, d'évaluer, on va dire, et de qualifier euh, les différentes demandes pour un centre de la relation client et d'automatiser les deux, les, les réponses à ces demandes. Donc, les demandes venaient à la fois euh, du canal mail, du canal chat, du canal euh, téléphonique. Là, on a mis en place un modèle de, de machine learning pour pouvoir euh, identifier euh, les motifs, l'urgence qui était contenue dans ces demandes. Et euh, au travers de la RPA, on a pu automatiser, en tout cas orchestrer euh, les qualifications qui étaient relevées par le modèle de machine learning pour pouvoir générer une réponse qui était personnalisée pour l'émetteur de la demande, mais aussi... On a été capable de transférer, par exemple, des demandes qui n'avaient rien à voir avec du support de niveau 1, mais plutôt de les, de les déporter vers le prestataire qui était directement concerné par la demande. Donc là, idem, on a réduit très fortement euh, le, le, le délai de traitement des demandes tout en gardant une bonne performance de qualification. Un autre projet, celui de gestion des stocks pour un client du luxe, luxe et du retail, euh, ici, c'est un peu particulier. Il y a une partie de leur de leur magasin qui ne gère pas automatiquement le, le transfert de marchandises. C'est là où on est allé implémenter de la RPA, donc de manière à pouvoir gérer des demandes de transfert euh, de marchandises d'un magasin un à un autre. Euh, et donc, ce projet a été fait juste avec de la RPA euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir accélérer l'exécution et garantir euh, garantir euh, une euh, de décharger en tout cas les collaborateurs. Donc, trois personnes qui travaillaient à temps plein sur euh, ces demandes de transfert. Donc là, on est, à, encore une fois, avec des performances élevées puisque tout le traitement est géré euh, automatiquement avec une approbation de ces personnes qui gardent tout de même un, un contrôle, un droit de contrôle, un droit de regard sur les informations qui sont en entrée. Et enfin, un dernier projet, euh, parce qu'il est 14h, euh, le process to pay. Donc euh, là, c'est un... un un vraiment un processus financier assez connu qui vise à, à payer vraiment les, les, les factures fournisseurs. Euh, là, on a implémenté avec de la RPA un autre levier technologique, un chatbot, de manière à, à consolider, à générer de nouvelles actions euh, pour pouvoir notamment interroger l'ESI sur euh, est-ce qu'il y a des écarts entre euh, les factures et les bons de commande, que ce soit sur de la quantité, que ce soit sur des, des écarts de prix, tout simplement, des écarts euh, de volume euh, et euh, là, le chatbot, euh, bah, sa capacité, c'est d'être une interface qui assiste la personne, qui assiste le collaborateur, en l'occurrence les comptables, pour pouvoir euh, justement aller générer de nouvelles actions qui sont euh, par exemple de faire de l'export de documents ou aller, euh, aller euh, consolider et générer des rapports euh, d'écart. Merci, je dois vous quitter, pardon. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. <rire> Je pense qu'on en a terminé de cette, cette présentation. Si vous le voulez bien, on peut, on peut passer un, un échange de questions-réponses. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur le sujet Euh, moi, je voulais, du coup, s'il n'y a, a pas de questions, je voulais peut-être qu'on raconte un peu plus comment se passe ce genre de projet chez nos clients, enfin, comment se démarre ce genre de projet, souvent, sur un cas métier en particulier, en général. De toute façon, là, si vous pouviez juste décrire ça en deux minutes. Oui. <rire> euh, comment ça se passe Il y a différentes manières de, de procéder. Déjà, la, la première... Euh, Premier point à prendre en compte, c'est déjà, est-ce que cette entreprise a déjà connaissance et a déjà des notions autour de ce sujet de RPA et d'automatisation On voit que sur le monde qui est plus côté finance, cette approche est plus simple à mettre en œuvre. Mais sur l'ensemble de nos autres clients, comment on appréhende les choses En fait, on démarre, la première étape, c'est d'identifier un premier cas. Ça va être vraiment de travailler en mode collaboratif ensemble, de voir les possibilités qu'offre ce levier technologique et c'est d'identifier un cas représentatif sur lequel on pourrait démarrer et lancer une expérimentation. Donc on va vraiment passer par cette première étape d'expérimentation pour valider les apports que la technologie peut apporter pour aussi valider l'automatisation possible sur les applications qui peuvent être parfois des applications du marché, parfois des applications totalement euh, spécifiques euh, de nos clients. Ça permet aussi de, voilà, de se rassurer sur la faisabilité euh, technique et sur les apports que peuvent apporter cette euh, ce levier technologique. Euh, suite à cette expérimentation, on, on en conclut. Euh, euh, là, on fait une petite restitution. On voit les apports. On essaie de mesurer le retour sur investissement que peuvent apporter ces automatisations, et après on peut identifier d'autres cas d'usage, essayer de présenter cette première expérimentation à d'autres équipes et à d'autres métiers au sein de l'entreprise. Dans un second temps, pouvoir mutualiser et mettre à l'échelle si cela s'avère nécessaire. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part de nos invités en termes de, en termes de coût de licence, est-ce que les trois principales solutions du marché là dont, dont vous avez parlé ont des, des tarifs très différents ou est-ce que c'est est comparable Est-ce que c'est un, est un facteur de choix pour les, pour les entreprises Sur les trois solutions qu'on a données, les, le, le coût de licence... Euh, on est à peu près sur les mêmes volumes. Ce qui va changer, ça va être la, la méthode de, de facturation et, le, le, et le, les critères de licence. C'est-à-dire qu'on va avoir des, euh, des éditeurs qui vont facturer euh, au processus automatisé. C'est-à-dire, voilà, je, je fais un processus, euh, il coûte autant par mois ou, ou par an. Et on va avoir d'autres éditeurs qui vont euh, facturer au robot. Euh, au robot, c'est vraiment du coup au composant technique qui va être euh, en charge d'exécuter de, les automatisations. Et là, c'est fortement différent puisque dès qu'on va être euh, sur un mode de facturation euh, au robot, notre objectif, ça va être d'alimenter au maximum ce robot. Un robot, il peut travailler 24 heures par jour, c'est une plage horaire, mais par contre, il peut travailler euh, sur plusieurs processus euh, tout au long de la journée. Il peut faire une saisie dans Oracle par exemple qui va lui prendre une demi-heure de 9h à 9h30 ensuite il peut aller pendant deux heures dépiler les mails de quelqu'un pour faire des traitements de mails ou des qualifications ensuite il peut encore prendre une autre tâche etc donc ça va être vraiment vraiment de, ces deux modes de facturation qui vont être différents de savoir si on attaque plus l'axe on va facturer au robot et avec en essayant de mutualiser et de et de de donner le maximum de travail pour rentabiliser au maximum notre investissement sur le robot, ou si on va travailler plutôt côté processus. Ok, merci. Sur les projets d'automatisation, au niveau des licences, on est quand même sur des coûts qui sont faibles par rapport à d'autres solutions du marché. Et du moins, en tout cas, est, on est sur des coûts de licence et des coûts d'implémentation, sur lesquels on mesure un retour sur investissement de sur l'ordre de six mois. C'est des projets sur une année sur lesquels on arrive à autofinancer les projets sur une année en général. Et, et excusez-moi, est-ce que la mise en place de, de, de, de la RPA, elle est obligatoirement, enfin, le, le, le, pour la première itération ou pour, le, pour la, la, la mise en place du premier cas d'usage, c'est tout de suite lourd et après, c'est plus simple pour, pour l'appliquer à d'autres cas d'usage ou est-ce qu'on peut euh, un peu tester le truc sur, sur un cas d'usage de manière euh, un peu légère non, bah, Nous, on préconise plutôt de, de faire la... De... Partir sur un cas d'usage et de la manière la plus simple possible, vraiment de, en mode expérimentation et éprouver la solution. On est sur des délais assez courts entre le moment où on a, on a identifié le premier cas et le moment où on est capable de restituer et d'analyser de, de, les apports que ce premier cas peut, peut nous, euh, nous amener, de l'ordre d'un mois. Okay. Donc, sur des, des phases assez courtes, c'est des phases qui nécessitent aussi peu d'infra, c'est-à-dire que sur cette première phase, on est capable, avec des outils, euh, avec les différents éditeurs, des solutions euh, qui permettent de lancer des POC et des expérimentations de manière euh, simple et rapide, sans avoir à euh, gérer tout l'aspect euh, infrastructure, l'aspect licence, etc. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bon. En tout cas, euh, on reste joignable, évidemment, comme on l'expliquait le, on dans, la, dans la, la, la lettre, le, le mail qu'on vous envoyait il y a quelque temps. N'hésitez pas à nous à nous joindre pour nous poser des questions, pour échanger sur ce sujet ou sur d'autres. Euh, vous avez l'adresse, enfin, ou la, mon adresse, c'est celle qui vous a invité à ce, à ce webinaire, invitation à Outlook, ou euh, tout simplement bordeaux-talent.com si vous avez euh, des questions ou autres pour qu'on échange sur le sujet ou sur d'autres. N'hésitez pas. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.